Salut à tous, c'est Mondafori! Bonjour Manguru! Bonjour, on est au défilé Louis Vuitton! Louis Vuitton! Moi je connais, moi je suis Louis Vuitton! Bonjour, on est quand même bien sapé, tu vois, on est bien! Vous avez vu ça? On est bien là, on est bien! On n'est pas en mode. Voilà! C'est quoi aujourd'hui? On va aller demander du coup à des gens, c'est quoi la pièce la plus chère qui porte sur eux? Est-ce qu'ils ont en général chez eux? Il y a des gros prix, hein franchement, ici les gens ils y vont à niveau de hein Bon, c'est parti, vous allez kiffer! Et bien sûr, mettez en commentaire la pièce que vous avez le plus cher, ok? Et allez checker aussi mon Instagram aussi Instagram de mode où je monte mes abdos un petit peu donc pour les petites filles qui veulent voir ouais, mes abdos euh, non non je rigole elle hein. les filles majeures hein, s'il te plaît et au oh, pas de comme hein. ça bon allez je vous laisse c'est parti salut mon gars comment tu vas ça va ça va cool En tout cas, tu as du flow hein merci beaucoup ah, faut le dire hein bon faut le dire cash là. bon c'est quoi la pièce la plus chère que tu portes aujourd'hui sur toi c'est les chaussures on va voilà, pas dire un hein, Jordan One Off White bon bah, vous avez vu ça voilà et du coup, à combien tu les as payés Parce que c'est ça la question aussi. Hein, vrai. Ah, très cher, très cher, très cher, très cher. Ouais, c'est que c'est cher, ouais. Mais t'as eu genre combien à peu près C'est à 4 chiffres. Bon, bah, à 4 chiffres, ouais. Je vous laisse imaginer. Je bon, vous laisse moi je dis à peu près parce que souvent, ouais, t'as eu, je pense, à 2000, environ 2000. Autour de 2000. Dans 2000, 2000 voilà, ouais, ok, ouais. Quand même, mon gars. Hein. Mm -hmm. Et la deuxième question, c'est quoi la pièce la plus chère que tu as en général En général, ouais. Mmh, ça tourne autour des chaussures. Je dirais 10 000. 10 000 Ouais. Ah ouais, c'est une quoi euh, C'est une veste Fendi. Fendi, Fendi, eh, ah, nice, eh, nice, Fendi. nice. Ah oh, ouais, okay. ok. Nickel, nickel. Okay, merci à toi. Ok. sur Instagram. Salut mon gars, comment on va Ça va bien et toi donc là, tu es pour le défilé Louis Vuitton. Ouais, ça. Mais est-ce que tu comptes rentrer ou tu es juste devant en mode euh, ah, moi, voyeur je, Moi, je regarde. Tu regardes, hein, regarde, hein. Ouais. T'aimes bien voir, toi T'aimes bien regarder. <rire> <Tu> connais, <rire> bien. Tu Alors aujourd'hui, on aimerait savoir la pièce la plus chère que tu portes sur toi Sur moi, là Ouais. C'est ma Yeezy hein. Euh, montrez bien, montrez bien. C'est bien ça, c'est bien. Il dit 700, c'est bien, faut bien montrer. Hein. Et du coup, en plus, elle est bien. Et du coup, tu as payé combien Je l'ai payé 220. Hein ah, 220, ouais, ça va ouais. bien. 220, elle est propre. Hein. Okay. Ouais, ça... Et la deuxième question ouais. c'est quoi la pièce la plus chère que tu as en général La pièce la plus chère Ouais, que tu as chez toi. C'est mes euh, presto euh, off-white. Bien, bien, bien, bien, euh, bien, bien. Les blanches, là, les blancs. Ah, blanches. en plus, combien T'as payé combien Les celles-ci, je les ai eues à 600, je crois. Hein. C est c est voir, comme trop ça, trop ouais, trop 600. le ouais, ouais, ouais, magasin, magasin. magasin aussi, vas-y. j'ai euh, oublié, comme ait Structure Paris. Ouais, Structure Paris. Bien. Mm. Bon si tu as un Insta à dire aux abonnés. Ouais, -y, hein, moi, c'est euh, y.mlv. Ok, rajoutez-le, rajoutez-le, c'est bon. Merci, mon gars. Merci, Salut, mon gars, comment tu vas Très bien, et toi Toi, tu as un peu copié mon flow, on dirait, hein bah, je vois pas, va se premier là. Toujours là, on est bien, on est bien. C'est un street, tu connais. Mais dis-moi, où tu as eu ces lunettes là Elles sont rares là. Ça, je l'ai pris en Italie. Putain. Parce que de base, je vient en Italie. Et c'est quoi la marque C'est une marque Blex. Ça veut Blex. Ok, c'est une marque italienne. Stylé, stylé. Alors aujourd'hui, on aimerait savoir l'habit le plus cher que tu portes sur toi. Je peux dire, ma montre. Oh, attends, montrez bien la caméra, montrez bien. C'est une quoi C'est une. quoi Parquet Philippe. Okay, okay. Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. ice, ice, ice. <rire> voilà. Et combien, combien, vrai combien En fait ça, ça coûte 1200 dollars. 1200 dollars. Ok, 1200 dollars, ok. Non, après. trop près. Après, ouais, voilà, on va y là-bas, on va t'arracher. <rire>, oh, <cool, cool>, cool. Rire, ça va. Et du coup, maintenant, on aimerait savoir c'est quoi la pièce que tu as le plus chère en général, genre chez toi. Chez moi, c'est la dernière collection de Balenciaga. Oh bien, mais bien. Ouais, la veste le vert ou le serpent. Stylé ouais. T'as payé combien environ Ça, je, on voit ce cadeau. C'est un cadeau, par qui Parce que c'est pas cadeau, je... moi j'ai acheté très moins cher, sinon c'est un cadeau tu vois. Okay. Il a un peu à 800. 800 OK. Ouais, bah, pour moi c'est cadeau. Ouais, c'est un gars, un ami qui l'a payé, il a eu deux, Donc du coup il m'a relâché. C'est un ami ou une amie Ah a, euh, <rire> Un petit go là Un petit Les go là euh, Un petit go Un petit go là, hein. un petit couard, là. Non, moi j'ai <rire> mishto pas. Ah ok c'est <rire> bien que <je> tu <rire> mishto pas. J'ai mishto jamais <mec>. Moi je <rire> fais mishto tu vois, c'est le délire tu vois. On assume mais c'est normal tu vois. Souvent il faut donner tu vois. Il faut donner. souvent <rire> Souvent tu vois Pas En tout coup. cas merci mon gars en tout cas. De rien Merci beaucoup de rien Si tu as ce moment là Instagram à dire Mon Insta c'est Open Dessous Open D E S S O U S Ok Follow me my okay. Ajoutez le Bam Salut mon gars comment on va Bah ça va et toi Bien Tu m'as l'air fatigué hein dis donc hein Ouais je suis étudiant en mode donc forcément En mode <rire> dans quelle école du coup Albert Demain, D'accord, ok. D'accord. C'est pas très très connu. Pas très connu, okay. ah. École privée ou publique Privée. Privé. Malheureusement, Donc, cher, dans la mode, ouais, c'est ouais, souvent, souvent privé, ça. Même, ouais. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Alors aujourd'hui, du coup, on aimerait savoir la pièce la plus chère que tu portes sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est mon hoodie. Ah, son hoodie, d'accord, ok. Ouais, je euh, du coup, tu as payé combien à peu près 1000 2. d'accord, ok. Ok. Ouais. Ouais. Stylé, en tout cas. Hein. T'as de Balenciaga, Balenciaga. Euh, ouais. voilà. De... Team ouais. Balenciaga. Voilà, voilà. Et du coup, la deuxième question, c'est que on aimerait savoir la pièce que tu as sur toi. Non, pas sur toi. Chez toi, on va dire. Et le plus cher, voilà, chez toi oh, Honnêtement. Euh... C'est un gros truc là, vraiment chez toi. C'est une bonne question. Euh... Ouais, chez toi Je te demande pas, j'ai beaucoup de pièces. Ouais. Euh... Une qui est vraiment très très chère, vraiment. Je sais pas. Euh... Ouais, j'en sais rien. Non, pas une idée. Un Peut-être peut en vrai, c'est mon hoodie. Hein. 1002, ouais. 1002 c'est déjà beaucoup. C'est bon déjà énorme. Surtout pour un hoodie. Surtout pour un hoodie, c'est vrai. Surtout, Surtout pour un, un Woody, <rire> Bah bien, non. Ouais. non, je réfléchissais au niveau chaussures et tout, mais une chaussure j'ai jamais dépassé les 1000 Ouais. Ça euh, coche pareil. pareil okay. J'ai euh, une au genre, des vestes, mais.. Non. Euh... Une veste coûte vraiment cher, non Ou... Non. Généralement okay. les vestes, euh, je mets pas, euh, j'ai pas encore mis euh, un gros tarot dans une dans une veste. Donc là toi tu es étudiant et tu as les moyens, ça va hein, quand même. Hein. Ouais, bah avec le Ricel, avec euh, les jobs à droite à gauche, on essaye okay. de faire ça. T'es un mec de Ricel toi. <rire> de, resell, okay. <rire> de ok. Uh, il faut faire les On vient, on vient, on vient. <rire> Alors laissez-moi si tu as un Instagram à dire pour les abonnés si tu veux Ouais c'est Florian.teoul, t-h-e-o-u-d-l-e -e. Ça marche bon, après, Merci voilà. mon gars hein. Merci à toi merci Je te suis, je te connais... Ah merci mon gars, c'est un plaisir hein. Merci ouais. mon gars Tu gars comment on va Ça va et toi Donc toi tu as un danseur, moi une petite démonstration Tu bon, bon. dirais les monstres là, dans les films d'horreur Comment <rire> <rire> Ah ben comment on va On va savoir la pièce d'affichage la que tu portes aujourd'hui. Aujourd'hui je pense que euh, ouais. euh, c'est C'est une pièce que j'ai fait à euh, 200 euros. 200 ouais. euh, ouais. euros, euh, voilà. Pour l'instant, euh, après, de ouais. base, je porte ouais. plus de Niveau de niveau lunettes et tout. Ouais, enfin, voilà. Ah, c'est ouais. le luxe, moi plaisir. Et du coup, alors, c'est quoi le truc le plus cher que tu vois en général Sincèrement, au niveau des ça, j'ai ce que moi-même. J'ai fait moi-même mes petits flots et tout ça, et en même temps, j'ai customisé mes vêtements à plus. Donc, voilà, on peut voir ça sur ma page Instagram. La page Instagram, c'est quoi C'est MJFlex. MJ Flex, flex. Donc voilà, c'est sur ça que je poste des fois des petits trucs de temps en temps. Merci à toi. Merci à toi. Merci C'est pour Nickel. Au plaisir. Bonjour! Ya, Bonjour! Bonjour! Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Bonjour! Bonjour! Bonjour! これから友達の150。BPM 150。そうです。BPM 2万 3万。3万 ですかどうぞ。あ、 10、20万。ブランド名は? ブランド名は、そう 10、。10万。万円 2 ワン。じゃあ ワンピース? <笑> このコート、50万円 <笑> <いや、ないないないない>。<笑> <50万も持ってる。笑> <笑><笑> 7 ans, 8 ans, 10 veux que Alexander Merci. tu James Goldstein. veux que tu tu que Je Your most expensive like, outfit today on you. Uh, this jacket cost fifteen thousand dollars. Fifteen thousand. And what's the one name? The one name. Celine. Celine, okay. And uh, in general, in general. In general. Yeah. yeah. What? Uh, outfit. The most uh, expensive outfit in uh, general. I'm Jackets that cost is as much as thirty thousand euros. Thirty thousand euros. And what's the one name? Bomber. Bomber. Okay.